Certains auront déjà reconnu saint etienne Une cité industrielle très active. Entourée de nombreuses petites villes, rue de Vier, le Charbon Souvreau est bien d'autres. Au total, plus de 420 000 habitants. Et si saint etienne a acquis cette importance, il faut rechercher la raison tout d'abord dans le sous-saint. Le charbon de la Loire qui a été et qui demeure. On habite dans une ville où euh, voilà, on dit c'est une ville pauvre, et elle est le pipo, là, bah, voilà. nous, on est fiers de tout ça. Moi, je suis fils de mineur. Nous, on n'a pas de problème de communautarisme, comme les gens le disent, il euh, n'y a pas vraiment de racisme. Quoi. On est tous souvent euh, au même niveau. Euh, voilà, on essaie de s'en sortir comme on peut. Saint-Etienne, une ville qui souffre encore de la désindustrialisation. Saint-Etienne... La ville de la houille, la ville de la métallurgie, La ville de la Saint-Etienne... Saint c'est une ville qui a connu la peine des hommes. Je crois qu'il y a un sens de la solidarité, mais il y a aussi un sens de la fraternité. Saint-Etienne. La ville noire, cette ville d'usine. Saint-Etienne. La ville qui, depuis des siècles, la dureté du travail a donné à la fraternité. Un sens qu'elle n'a nulle part ailleurs que dans les villes italiennes. <rires>